Alors, je trouvais un bon site pour l'apprentissage du Coran. Il est composé ainsi. Je vais vous aider à le configurer. Vous remarquez ici qu'il y a des boutons de lecture. Ici, c'est pour choisir le réciteur. Par défaut, c'est al-manshawi Mais, si vous voulez, il y en a un qui est là, en quatrième position, qui s'appelle Hisham al-Jamal. Hilawat Kalima Kalima. Pourquoi Puisqu'il va nous permettre de répéter les mots mot à mot. Regardez. Alors, commençons ici pour choisir deux surat. Par exemple, Al-Motar D'accord Et vous pouvez venir ici pour des paramétrages de l'apprentissage. Tout ça, c'est pas très intéressant. Sauf ici. Ici, vous devez cho pouvez choisir combien de fois il vous répète le verset. Une, deux, trois, quatre, cinq fois. Là, on va choisir deux fois. Par exemple. Et ici, vous pouvez choisir votre tafsir. Bon, tafsir, il est en arabe. Mais vous pouvez choisir simplement la traduction. Alors on va venir ici, French, Français. Hop, On a choisi la traduction. On la trouve où On la trouve ici. Ici c'est pour apparaître, ici pour faire disparaître. On appuie pour apparaître, on appuie pour faire disparaître. Maintenant, on va commencer à prendre. On clique simplement sur, ah oui, avant tout cela, vous pouvez cliquer ici pour d'autres Option. Et la plus intéressante c'est celle-là. Si vous trouvez qu'il ne vous laisse pas trop le temps de répéter, rajoutez des secondes ici. Voilà. 0,7 secondes, 1 seconde, 2 secondes, 4 secondes, 7 secondes, etc. Alors, simplement, vous revenez à notre menu en cliquant simplement ici. On vient maintenant appuyer. Oh. Vous répétez après. vous avez du mal. Pour la première, vous cliquez simplement sur la lettre. Voilà. Comme ça, vous pouvez vérifier une page. Voilà. C'est la chose la plus intéressante dans ce programme. Revenir à le avant en cliquant ici, bien sûr. Une petite pause. Ou carrément arrêter. Et par la n'oubliez pas de faire, un inshallah, des doigts. Je vous remercie.